Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, je vais vous montrer un, un nid de frelons asiatiques. On ne fait pas la taille, il est dans un petit trou. On est dans un camping. Je ne sais pas si vous voyez autour de moi. On est dans un camping. Donc ça reste dangereux. Donc C'est une personne qui m'appelait qui a une caravane et il a vu des frelons faire des allers-retours dans un petit trou dans sa caravane. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais, vous je vais vous montrer où il est placé. Vous voyez, là, la caravane, elle est là. Et en fait. On passe derrière. Donc le monsieur il était là, derrière, il voulait couper du bois. Et ici, dans ce petit trou là, il y a des fronts qui sortent. Oh, il n'y a pas l'air d'avoir une grosse quantité, mais à mon avis, c'est un petit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, la grosseur du nid, je ne sais pas d'où va ce trou. En fait, c'est une petite grille d'aération, donc euh, je ne sais pas comment faire, on va aller voir. Je vais mettre de la poudre, mais j'aimerais bien vérifier des petits trucs. Donc, Il euh, y a un petit coffre derrière, je vais vous le montrer par là. Vous voyez ici, là, ça c'est un coffre. Et la, et la grille, elle est juste à côté. Donc tout à l'heure, avec la tenue, je vais lever le coffre pour voir. Et après, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça voyez oui, ici on est à l'intérieur donc pour l'instant c'est un peu le, le boxon hein, c'est pas habité mais on sait pas le, la grille ça donne derrière et si c'est une grille juste pour aérer l'intérieur de la caravane ben, les frelons peuvent sortir par, par là voilà Donc dessous c'est un, voilà, un peu le boxon donc on va voir comment ça se déroule on va ouvrir le coffre en premier mettre de la poudre et après par rapport à ça on verra ce que ça sort ici, on reviendra voir à l'intérieur de la caravane s'il y a des frelons à l'intérieur, c'est qu'il y a un lien. Voilà, donc je vais m'habiller et on va voir tout ça. Allez, allez, allez c'est parti pour le combat. On va aller voir ça. Allez, on va ouvrir ce coffre en premier et on va voir comment ça se déroule. Il n'y a pas beaucoup d'aller-retour donc c'est si c'est pas très très gros mais après on est tout le matin ça, ça travaille ah, par contre il faut pas être là ouais, ah oui là ah oui on sait jamais euh, même aller plutôt vers ma voiture allez je vais pour le coffre attendez je vais essayer de poser ça Je voudrais bloquer la porte du poids port. oh, Regardez les délais. J'ai pas encore vu le lit. Je vais vous montrer. Non. J'ai l'impression de voir la grille, mais je vois pas le mien encore. Alors, je vais vider le coffre. Je vais vider le coffre et on je... regarde ça. Allez, je vais, je vais essayer de ça de plus près. Ouais, ça voilà, allez, ça sort. Regardez où il est. Il est juste là lui. Oui. Vous voyez, si j'aurais traité par le trou, j'aurais peut-être pas touché le nid. J'aurais envoyé de la poudre dans tout le coffre. Donc, vous voyez, c'est très important d'essayer de savoir d'où ça vient. Un trou, si y a un nid, le frelon asiatique, il aime bien faire des boules. C'est pas comme du frelon européen ou de la guêpe germanique. Donc, il faut toujours bien vérifier. Donc, là, on va traiter le nid. Une roma, ça va bien se dérouler. Allez, on va mettre ça là. ça voulait ils ouais, ils sont pas contents on n'est pas sur un endroit pratique je vais essayer de vous rapprocher ça ouais, sort un peu par la grille ils se demande qu'est ce qui se passe on ouais, va essayer d'ouvrir le nid un peu j'espère que vous y voyez donc il y a du monde Donc on est sur, un, sur un, un petit melon au niveau de la taille. Donc là, Allez, ça sort. Voilà, bon, mais vous avez vu l'importance de chercher, de ne pas traiter au trou directement sans savoir. Il faut toujours, il y a toujours une, une solution, il y a toujours quelque chose, il faut toujours. Là, on sait que ça ne rentre pas à l'intérieur de, de la caravane, au niveau du lit. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le client. Maintenant, il va falloir laisser agir. Et voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi Vous n'êtes pas abonné à Dédé là